Salut les rôlistes Alors aujourd'hui, hors série, je réponds aux 15 questions rôlistes. J'ai été tagué par Rollist TV, donc je me plie au jeu. Alors première question, le premier jeu de rôle auquel j'ai joué. Alors j'ai joué à Omatim, qui était un jeu maison euh, que mon premier maître des jeux écrivait. C'était un jeu semi-futuriste, c'est-à-dire c'était le futur proche, mais on jouait une escouade d'élite de l'armée terrienne, euh, et du coup on avait une certaine avance technologique. Euh, c'était un jeu plutôt excellent, euh, je regrette de ne pas pouvoir y jouer encore aujourd'hui. Euh, ça se rapprocherait un peu des parties qu'on pourrait faire avec un Shadowrun aujourd'hui, euh, mais avec un univers, un univers bien élu quand même. 2. Votre premier personnage. Alors, mon premier personnage, c'était un vampire, donc dans ma team. Euh, il était sniper dans cette unité d'élite. Euh, donc voilà, personnage que j'ai créé, bah, quand je suis arrivé à ma première partie, On a pris deux heures pour créer mon perso, tout le monde attendait, j'étais un peu gêné, mais... Euh, c'était c'était super. Et euh, sinon, à ADD2, du coup, la semaine suivante, j'ai créé un un guerrier, qui s'appelait Bowman et qui est resté dans les annales, puisque j'ai joué avec plus de deux ans, euh, votre système de jeu préféré, troisième question. Euh, D'instinct, je dirais celui de White Wolf, le système d10 euh, qu'on trouve dans Vampire, euh, le Garou, Changelin. Euh, Monde des Ténèbres, Première version évidemment. Euh, mais mais c'est voilà, c'est parce que je le trouve simple et malléable. Mais bon, en même temps, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup beaucoup beaucoup joué à Vampire. Euh, parce que même quand je joue à des, à ou à... à Shadowrun, euh, bah, je fous la moitié des règles, de toute façon, à la poubelle. Euh, donc, bah, même si c'est pas trop prévu, il est malléable aussi. Mais, ouais, d'instinct, je dirais Waypoff. Le D10. 4. Votre personnage préféré. Euh... Bon, moi, j'étais surtout magie, donc j'ai, été beaucoup, beaucoup mec des jeux et moins, moins joueur, mais j'ai quand même un certain nombre de persos à mon actif. Euh, mon préféré, ce serait sûrement Kurt, que je jouais à Exterminateur. C'était un perso un peu cheaté, puisque c'était un Exterminateur avec deux feuilles de perso, étant donné qu'il était vampire. Euh, donc c'était un vampire chasseur de vampires, c'est un concept qu'on a, a développé avec mon Meuge à l'époque. Euh, c'était un perso très intéressant, j'avais deux feuilles de perso, donc en fait une feuille de vampire pour ses stades de nuit et une feuille d'exterminateur très faible pour ses stades de jour parce que j'étais un vampire qui était capable d'aller au soleil euh, une sorte de... début euh, et qui avait pour mission morale qui s'était fixée de... dans l'idéal, exterminer l'intégralité des vampires euh, puis se suicider puisqu'il est un vampire euh, c'était un concept assez particulier euh, d'un vampire avec une âme ou autre euh, mais c'était sympa, j'avais quand même écrit une douzaine de pages de background pour ce perso parce que parce que, voilà, parce voilà qu'il avait 700 ans. Et on a joué, je crois, une ou deux parties avec, c'est tout. Donc je l'ai toujours euh, beaucoup regretté. Mais vraiment, j'ai adoré écrire ce perso. 5. Votre personnage le moins aimé euh, C'est le dernier personnage que j'ai joué euh, il y a plus d'un an. Euh, c'était à Donch euh, 3.5. Et j'ai fait une paladin. Je déteste les paladins. C'est beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, dirigiste euh, et dirigé. Euh, le côté euh, alignement loyal bon obligatoire. Euh, qui, voilà. Bon moi c'est toujours le truc qui que, euh, que, que j'aimais pas. Quand les joueurs voulaient en faire, euh, euh, les joueurs voulaient jamais en faire. Euh, bref, donc ce paladin, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un perso sur une classe qui à la base me plaisait pas. C'était une plus une sorte d'exercice holistique que je me suis imposé. Euh, et voilà, mais c'était un perso extrêmement chiant. J'ai passé mon temps à faire chier les, les, les personnages des autres joueurs, j'espère pas trop les autres joueurs, mais oui, c'était le genre de, de paladin euh, qui, euh, voilà, elle était euh, absolument... Euh, Irréductible, si on part euh, sauver la princesse, c'était par là, on a marché toute la journée, les autres personnes disaient Ah, oh, on s'arrête et tout », je fais « Non, on continue, il faut sauver la princesse !» Et ils font « Mais putain, t'es chiant, il fait nuit !» Pouf, lumière du jour, allez, on continue. Euh, voilà, donc personnage très très chiant, même moi, elle m'a agacé. Mais c'était super intéressant de, de jouer un personnage que j'aime pas. 6. Euh, voilà. L'univers de jeu préféré. Euh, vampire. La mascarade. Euh, sans hésitation. C'est pour ça que c'est le jeu que j'ai le plus me jeté, euh, je tarderai pas trop à en parler dans les chroniques du dragon. Je vais très certainement faire un paquet de vidéos dessus donc j'essaierai de le distiller, euh, sûrement à partir de la rentrée, euh, petit à petit. Une fois de temps en temps je ferai une chronique qui parle d'un euh, point spécifique de Vampire, puis je ferai des chroniques sur d'autres sujets pour euh, <coughs> quand même avoir un peu de respect pour ceux que ça n'intéresserait pas. Mais ouais Vampire la Mascarade c'est mon univers préféré. Il y a beaucoup d'univers que j'aime beaucoup, euh... mais vraiment celui-là, c'est, ça a été une séduction dès que j'ai lu ce bouquin. Euh... J'ai couru après, je l'ai acheté euh... et j'ai toujours fait jouer tout mon groupe de joueurs à Vampire parce que vraiment c'est, c'est mon univers en résumé. C'est mon type de dé préféré. Euh, bon, les dés, moi, je. on est plein, hein, mais je, j'aime pas ça particulièrement. Alors là, maintenant, j'aurais bien envie de vous répondre le D30, le D24. Euh d euh, des 16 et des 14, mais c'est juste parce que je les ai achetés récemment, suite à ma vidéo sur les dés. Euh, et que j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Euh, j'ai un Zoki Edron aussi, un dé à 100 faces qu'on avait vu. Non, en vrai, sur les dés standards, euh, j'aime bien le D10, qui est assez équilibré. Et sinon, j'aime bien le D4, parce que, bah, personne sait le lancer, les gens ils essayent de le rouler comme un D normal, alors que, bah, effectivement, un D, c'est quasiment un osselet, donc ça, ça se jette à la verticale. Euh, ouais, D10 mais à nouveau, ça vient en de tête de vampire. 8. Votre préférence entre figurines ou théâtre de l'esprit euh, théâtre de l'esprit. Pareil, sans vraiment d'hésitation. Les figurines, ça m'a toujours saoulé. J'ai, en tant que maître des jeux, organisé deux ou trois fois des parties avec figurines pour donge parce que mes joueurs le réclamaient, parce que... Ils avaient envie de voir ce que ça faisait, alors c'est très bien foutu, hein, ça marche, euh, c'est huilé du tonnerre les systèmes, mais ça ralentit encore plus les combats qui sont beaucoup trop longs. Euh, et pff, Ça fait beaucoup plus de boulot pour le maître de jeu de préparer ses plans euh, avec les cases, euh, préparer euh, euh, la mesure des distances, les machins, enfin voilà. J'ai l'impression de jouer à un jeu tactique, un bon jeu de société ou un bon wargame, euh, mais, mais c'est plus agidaire, quoi. Une séance, on fait un combat. Et non, non moi j'aime trop le rôle d'un théâtre de l'esprit, parce que ça laisse quand même beaucoup plus euh, l'ouverture à l'imagination de chacun. Euh, C'est comme lire un livre, finalement. Euh, bien qu'on ait tous la description du, du, du de l'auteur, pardon. Bien qu'on ait tous la description de l'auteur, hein, du petit vieux, avec ses, ses trois poils sur le menton, et ses petites lunettes dorées euh, en demi-lune, bon ok, mais chacun construit un peu son petit vieux avec ses lunettes de en demi-lune de telle ou telle façon euh, où sont les rides les, les tout ce qui n'est pas dit ou même qui est juste suggéré chacun construit le sien et c'est le côté qui est intéressant dans le jeu de rôle c'est de pouvoir à plusieurs avoir cette expérience qui euh, est une expérience de groupe mais aussi que chacun prend euh, à sa façon en fonction de son personnage mais aussi en fonction de, de qui on est en tant que joueur euh, voilà vous un café. Alors, 9. Votre pire échec critique ou erreur dans un jeu euh, Le seul qui me vient à l'esprit, euh, ce serait euh, la dernière campagne euh, DND que j'ai me jeté pour mon groupe, qui était pour la plupart débutant. Euh, C'est une campagne qui a duré quand même quelques mois, euh, euh, parce que je les ai initié à DND et on n'a pas changé de jeu pendant un long moment. J'avais commencé à construire un, un gros plot euh, avec un artefact en plusieurs parties à reconstruire, un grand méchant euh, qui revenait d'un des premiers scénars qu'ils avaient fait, et qui les déteste depuis toujours, qui avait un second sorcier très puissant. Et donc ce méchant, lors de l'affrontement final, euh, après pas loin d'un an de campagne, euh, eh bien il, lorsque le barbare a foncé dessus, euh, il a essayé une esquive, euh, échec critique, et euh, à partir de là, eh bien, le combat était quasiment déjà terminé. Euh, voilà. Donc le but n'était pas d'en faire un grand méchant invaincu, euh, euh, mais un voilà, avec tous les combats qu'on avait pu faire au cours de cette campagne, celui contre le grand méchant a été le plus court. Euh, légère déception à ce niveau-là. Euh, C'est parce que j'ai pas en tête d'autres. Hein. Parce que parce que ça doit pas être la pire. Mais ça fait 15 minutes que je, je cherche et je pas d'autres qui sont en vue. Navré. 10. Votre réussite critique préférée dans un jeu. Alors ça, c'était à Deadlands, euh, il y a quelques années, euh, je jouais avec euh, avec des potes, donc je jouais à un, un vieux chaman euh, indien, euh, complètement euh, perché aux peyotes ou euh, aux autres euh, herbes que peuvent, euh, que peuvent bouffer les, les chamanes. Euh, on avait fait un, un scénar où il y avait des fantômes d'indiens justement qui attaquaient euh, la ville, la ville où se trouvaient nos personnages. Et on a, on a fini par énerver les esprits et tous les esprits euh, indiens euh, qui avaient été massacrés, donc se sont réveillés, se sont matérialisés et se sont mis à attaquer absolument tout le monde et à massacrer euh, bah, tous les, tous les gens, principalement les blancs. Euh, dans le village. Notre scénar étant de protéger ce village des fantômes, ça s'annonçait assez mal. Et dans une dernière lueur d'espoir, au moment où on avait perdu, en gros, hein, c'était la fin, il y avait le massacre qui avait commencé, euh, mon indien qui se lève, qui tente une manœuvre désespérée, euh, je lance un, un tomahawk en direction d'un des esprits indiens matérialisés, hein, donc littéralement c'est des Indiens, et, euh, et là, réussite critique, euh, le tomahawk direct dans la tête et tous les indiens euh, se sont rués vers moi parce que ah, traître hein, à massacrer encore plus vite que que les blancs euh, qui les ont tués c'était le, le peau rouge qui les trahit et lorsque tous les indiens se sont jetés sur moi mon chaman a, a fait un sort et a invoqué une porte vers les enfers et a emmené absolument tous les tous les tous les indiens pardon qui, qui étaient en train de massacrer les blancs avec lui aux enfers donc euh, c'était la la fin de, de mon personnage puisqu'il se retrouve coincé aux enfers avec euh, avec un tas d'esprits indiens assez énervés contre lui, mais il a il a pu sauver euh, tout le monde, sauver les autres personnages et sauver une bonne partie finalement des habitants de la ville et donc réussir le scénar. C'était une réussite critique ouais qui était qui était restée assez assez longtemps euh, dans les mémoires. 11. la classe ou le type de personnage préféré à jouer. Euh, donc voilà, ouais, je l'ai dit, hein, moi j'ai surtout maître des jeux, donc j'ai moins joué. Euh, mais moi j'ai tendance à jouer un suiveur, enfin, ce qui n'était pas le cas de la Paladin dont j'ai parlé, hein, ce qui est à nouveau hein, dans, dans l'esprit du, du personnage qui, qui m'énerve. Euh, moi je vais jouer un suiveur. Euh, je, voilà, je vais pas jouer un combattant dans l'absolu. Hein. Euh, si on est à donj, je fais ni guerrier ni barbare. Euh, ou alors je vais faire un guerrier, euh, mais je vais mettre toutes les stats en charisme et en, en intelligence. Euh, j'aime les personnages euh, bah, qui ont un peu de profondeur, qui sont étypés, euh, euh Voilà, j'aime les personnages qui, qui sont un peu plus complexes que que juste une surface. Euh, comme un être humain, euh, finalement, hein, on a des traits, mais on est très souvent modéré dans notre traits. Et donc voilà, moi j'aime bien jouer les personnages plus complexes. 12, la classe ou le type de personnage le moins aimé à jouer. Euh, bah Du coup, je le disais, des personnages archétypés. Euh, moi, voilà, un nain, guerrier en armure à donge, non. Euh, à Vampire la mascarade, si je fais un bruja, je le ferai pas euh, en blouson de cuir, avec des chaînes euh, le long de son jean, motard, et, et, et qui se bat à la première occasion. Euh, je l'ai dit, j'aime ai les personnages avec la profondeur, du coup, moi, j'aime pas les personnages qui sont... Qui sont ce qu'on voit tout de suite, euh, parce que les personnages de romans, en tout cas des bons romans, et les personnages de films et les, les personnes dans la vie ne sont pas ce qu'on voit au premier abord. Euh, et du coup, il est important d'avoir plusieurs couches euh, à explorer dans, dans le personnage Donc, j'aime pas les personnages archétypés. Euh, j'aime pas les personnages qui sont trop, trop, voilà, trop définis par leurs traits euh, et qui sont, euh, qui sont, ceux, qui sont évidents. Euh, voilà. Après, sinon, euh, moi je moi, je peux jouer un peu n'importe quoi. Euh, j'ai beaucoup tendance à être maître des jeux, du coup maintenant je suis un peu en mode dès qu'on me propose d'être joueur, j'ai tendance à être très très open. Euh, mais ouais, voilà, je vais être suiveur, parce que du coup je suis pas si euh, à l'aise dans le rôle de joueur. Euh, enfin à l'aise ouais, mais, mais j'ai pas l'habitude que d'être maître du jeu. Question 13. le JDR que vous n'avez jamais joué mais que vous voudriez essayer. Euh, D'instinct, je dirais Rollmaster, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'entends parler du nom de ce jeu et que finalement, bah, que, je connais rien, j'ai jamais croisé de bouquin, euh, j'ai même pas lu plus que ça sur internet dessus, donc j'aimerais bien voir euh, voir ce que ça donne. Mais en vrai, euh, bah voilà, moi tous les jeux que j'ai pas essayé, j'aimerais les essayer. Il hein. euh, y a des tas de jeux euh, qui ont l'air super intéressants et, euh, et que je veux essayer. Je suis, je suis. Un un JDR aolique, hein. je peux pas en avoir assez, et je suis complètement drogué au JDR. 14. La classe de personnages que vous feriez si vous aviez à vous créer, vous-même, dans un JDR. Euh, Moi-même dans un JDR, alors j'avais fait l'exercice il y a quelque temps avec des potes, euh, sur le système Monde des Ténèbres V2, on avait, on avait créé bah, ensemble le perso d'un pote, et eux ensemble avaient créé le perso de moi, etc. Mais donc se créer soi-même, euh. Bah, ça dépend du type d'univers, mais. Euh, je serais un perso non-violent. Euh, ça c'est sûr. Euh, plutôt.. plutôt porté, porté sur le, le social, je suis. J'ai tendance à discuter beaucoup, parfois beaucoup trop. Euh, je suis assez ouvert à, à plein de choses et à plein de gens, j'aime bien parler d'à peu près tout. Euh, du coup, euh, je serais. Euh, voilà, dans, dans les archétypes Shadowrun, sûrement un face. Et, euh, et dans, dans, dans l'archétype archétypes euh, dont je mets de fan, euh, quelque chose comme euh, un soigneur, un druide, ou, euh, ou même un, un barde. Bon, en vrai, je sais pas jouer d'instrument, mais je peux apprendre. Question 15. Qui allez-vous taguer Alors moi, c'est Rollis TV qui m'avait tagué, même s'ils m'ont tagué en tant que Another Day Net. Ouais, je sais, c'est chiant mon nom, mais c'est Anything Today mais c'est pas c est, c est, c est pas grave. Ou, ou alors c'était pas moi. Peut-être que c'était pas moi qui voulais. mettre. Bon maintenant j'ai fait les questions, il Euh rester. Ben, je vais commencer par taguer les... les copains youtubeurs avec qui j'ai déjà travaillé. Donc il euh, y a Arfeor, euh, qui est un petit jeune dont le point de vue pourrait être intéressant. Il y a le, le pionfesseur, qui était apparu dans la, la vidéo pour l'aider. Lui il fait des vidéos sur les jeux de société, mais je sais que dans, dans sa vie privée il fait des euros. Donc il faudra peut-être... Euh, Étendre un petit peu son sujet et répondre à nos questions. Ensuite, bah, je vais taguer l'ami Jaden Kor, des chroniques de Jaden Kor 2, je crois. Euh, parce, que, parce que, voilà, déjà, il, il nous avait euh, présenté Arthur et moi euh, lorsqu'il a réalisé sa vidéo, euh, une présentation de 5DD Astroliste. Et, euh, et je sais que il, voilà, le jeu de rôle est un sujet qui l'intéresse. Il, il fait principalement l'Imaginarium, lui, qui est une création d'univers fictif, des super vidéos à aller voir si vous ne connaissez pas. Et donc voilà, donc je vous rendrai bien l'ascenseur. Ensuite, dans les tags dans le rêve, euh, j'aimerais bien que euh, sieur Alexandre Astier réponde à nos 15 questions de rôliste. Alors ouais, alors je sais, je suis en mode il a que ça à faire. Euh, mais bon, à défaut d'en faire encore aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il a fait du jeu de rôle. Et euh, et je suis un grand, grand fan de son travail, donc c'est vrai que j'adorerais euh, voir ou entendre euh, vos réponses, euh, cher monsieur Astier. Voilà, c'était les 15 questions rôlistes, euh, donc euh, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait mes tags, euh, donc n'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions, je vous les mettre dans la description comme sur les autres. Euh, on se retrouve sûrement en courant septembre pour les Chroniques du Dragon, d'ici là, portez-vous bien Ciao les roulistes